Dans les bouchons de liège, quand ça précôte, je m'abrège. Encore une fois, et c'est ma tournée. T'as la dernière de la journée. Je suis d'une n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends. un peu Tout me mente, je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir permis à mort, si vous voulais passer ce soir Mon cœur battrait peut-être encore Camille, mesdames et messieurs.